Mesdames et Messieurs, bonjour. Euh, très heureux de vous retrouver ce dimanche dans le cadre de votre rendez-vous dominical club d'élite. Un nouveau rapport, un de plus, un de trop pour le ministère camerounais de la Défense. Le 11 août dernier, Human Rights Watch, organisation des Nations Unies qui, euh, lutte pour, euh, qui a pour mission de défendre les droits de l'homme, a commis un nouveau rapport qui accable les forces de défense et de sécurité camerounaises. Il les accuse d'exactions en zone anglophone. Un rapport qui passe mal pour l'État du Cameroun à travers son ministère de la Défense. Human Rights Watch est connu pour son aversion contre les forces de sécurité et de défense du Cameroun, dit en communiqué du ministère de la Défense. Nous parlons du rôle controversé de cette organisation dans le club d'élite de ce jour. Une femme décapitée. Euh, une femme décapite, euh, sa belle-mère, euh, la semaine dernière, en début de cette semaine, ici à Yaoundé, à bié et la décision du tribunal arbitral du sport favorable à l'actuel exécutif de la Fédération Camerounaise de football, qui peut enfin désormais mener en toute quiétude sa mission à la tête de la Fédération Camerounaise de foot. Le contenu de club d'élite, on accueille les invités juste derrière. Eh bien, les hommes politiques avec nous, mais aussi des scientifiques sur le plateau de club d'élite de ce dimanche. Je commence avec le tout nouveau venu. C'est docteur Soron Dombo, il est historien cadre de l'Union des populations du Cameroun, parti politique. Merci docteur, bon dimanche à vous. Bon dimanche à vous et bon dimanche à tous vos téléspectateurs. Merci d'être sur le plateau de Club d'Élite. Votre voisin c'est docteur Aristide Monod, lui plutôt habituel de ce plateau, habitué de ce plateau. Il est politiste et membre de la société civile. Docteur Monod, bienvenue une fois de plus. Merci, Bonnie pour, pour cet honneur, cet honneur. Bonjour à tous <coughs> les discutants du jour. Bonjour à tous les téléspectateurs de Vision 4, et plus particulièrement ceux qui résident dans la ville de Berthois, euh, ceux qui opèrent dans le service social, les organisations de la société civile, les ONG qui apportent un plus pour aider l'État à désenclaver cette zone. Je pense particulièrement... À l'association Han in Service avec son projet éducatif Sunshine, qui est également un apport comme ça des jeunes Camerounais sans moyens qui décident de manière bénévole d'éduquer leurs petits frères et petites sœurs. D'accord. Pourquoi Bertouin Bertois parce, euh, de parce des... que aujourd'hui on a l'impression que la polarisation des zones chrysogènes, c'est généralement le Noso et l'extrême Nord Cameroun sans toutefois tenir compte du fait que euh, du côté de bertois nous avons euh, une masse de réfugiés nous avons euh, les exactions du côté euh, de la Centrafrique qui pousse euh, la masse euh, frontalière à revenir à se replier du côté de, de Bertois. malheureusement il n'y a pas un travail qui est fait euh, que ça soit au niveau des porteurs des causes publiques que ça soit au niveau des décideurs pour essayer de contenir toute cette masse, j'avais commis un euh, un article sur euh, la question de l'intégration culturelle des réfugiés euh, du côté de l'est Cameroun et j'ai ressenti en fait ce besoin pressant qui n'est pas pris en compte par le, le politique qui est beaucoup plus concentré dans les deux zones les deux grandes zones euh, qu en conflit aujourd'hui, c'est-à-dire euh, le nord-ouest et le sud-ouest ainsi que l'extrême-nord du, du Cameroun. Donc, Il faut également qu'un qu accent soit mis de ce côté-là parce qu'il y a une menace qui pèse malgré la présence russe du côté de la RCA. Il y a toujours des exactions qui continuent d'être observées de ce côté. Merci Aristide mono d'être là ce dimanche avec nos Club d'élite. Euh, nous devrons être avec Marie, euh, Marie euh, Abena, qui est membre de, de l'UNDP. Donc Marie-Jeanne Abena, qui euh, n'est pas encore là. Et bien, le quatrième invité sur le plateau de Club d'élite, euh, professeur euh, Aboya Manassé, lui également habitué de ce plateau, communiquant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour Philippe euh, et bienvenue à tous les téléspectateurs de Vision 4. Alors, et donc le consultant, il est là, toujours euh, fidèle au rendez-vous, docteur Diodené Somba, bonjour. Bon, bonjour, dimanche. bonjour à tout le monde. Vous allez bien, docteur Très bien. D'accord. Alors, euh, vous savez, bien euh, vous devez euh, le savoir, que si je suis là aujourd'hui, ce que le présentateur vedette de...